On va, on va jouer aux cartes pokémon j'espère que tout le monde les sait euh, puisqu'il y en a des gens qui ne savent pas tout tout tout tout tout tout, tout notre école adore ces cartes <rire> allez on va on va jouer à 5 Ah, 4 ici il faut pas tricher papa il faut pas tricher oh non non, pourquoi j'ai que les mignons pourquoi je vais vous montrer qu'est ce que j'ai dans la caméra regardez papa il faut pas regarder regardez qu'est ce que j'ai je n'importe quoi n'importe quoi allez c'est le tour de papa de vous montrer le... non, non, non, non. on Bonjour ici Mmh. Il faut pas que moi je vois <rire> Oh Il a déjà Regarde <rire> moi Qu'est-ce que j'ai N'importe quoi mmh. Allez on y va est Qui commence c'est mon papa Alors euh, S'il vous plaît Sur cette vidéo abonnez-vous Sur la chaîne euh, Si vous voulez d'autres vidéos <rire> C'est pas grave <l 'étonne> euh, euh, si vous êtes avec mon équipe Likez et abonnez-vous Et si vous êtes avec l'équipe de mon papa euh, Likez et abonnez-vous Mais moi le plus Likez mais pour mon papa Vous devez vous abonner non, non, non, Allez papa c'est toi qui va commencer nous... Non d'accord Oups Allez papa Combien tu en as deux cartes Bon si je. Oh tu as commencé vite toute petite Ah mais l'année tu as commencé. Ah c'est toi je vais perdre. Alors non, je vais perdre. J'ai pas, des... pas de grand. Papa va prendre celle-ci. J'ai perdu. Si vous êtes avec moi. Euh, un point pour papa et zéro pour moi pour moi. Désolé Qui sont avec les de moi Abonnez-vous. Oh il a pikachu papa. Euh... La, la son, je vais la laisser pour une, pour une autre occasion. Tu vas mourir, c'est toi, c'est à mon papa de gagner. Tu vas prendre. Je Tu les Papa a gagné, désolé. Mon <rire> papa a eu un point. Papa a pris. Papa a pris toutes les cartes. Ah, J'ai pas de sou de sang, Papa, pas de sang. de la narine, de la narine, de Il pourquoi que je <toeurope orakhismo> حسنا ؟ لا لا اصحبك ايده.. چ아아.. نعم.. نعم.. نعم.. kita clinicians arr pigract some nerf.. um vabah oooow 36.. vabah AU zouur لا pizima.. لا 10-25… i guess.. hapakata لا achit.. C'est la bonne de... ah ah, oui, bah oui, bah oui, non, pas ça, hein. ah, pas bon de non, non, non, non هاد انا نظره مثلا هكا اذا حطيتي نحطها لا لا ده... <تصفيق> لا Oui. C'est la... Ah, papa! Ouais, il est Ah, est Ah, Regardez qu'est-ce que j'ai eu les que c'est que c'est tu c'est c'est que que c'est que c'est Non c'est c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est c'est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 Allez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14,